Ticop, crowdfunding première! Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous explique en deux mots. C'est un magasin donc, où on va trouver du bio, on va trouver aussi des produits locaux, mais on va trouver en fait tout un tas d'autres trucs, tout ce qu'il faut pour faire ses courses. Donc, on pourra faire toutes ses courses au même endroit, euh, donc à Ticop. Donc, Ticop, c'est un magasin coopératif, ce qui veut dire que tout le monde à Ticop est à la fois euh, client, propriétaire, mais aussi il travaille trois heures par mois. Et si vous voulez plus d'infos sur ces aspects-là, vous pouvez aller voir ici ou ici. On a une équipe de 30 bénévoles qui travaillent sur le projet depuis maintenant deux ans. Mais maintenant, on rentre dans la phase beaucoup plus concrète. Donc ça ouvrira Ticop en février 2020. Et on a un local qui est donc au 209 rue Jean Jaurès. Donc voilà, on a plein d'idées, plein de trucs pour aménager le local. Mais ce qui nous manque par contre, c'est une petite rallonge au niveau de l'argent, des sous, techniquement. C'est pour ça euh, qu'on lance notre campagne euh, de financement participatif. Ce sera donc euh, pour payer euh, les frigos et euh, les euh, vitrines réfrigérées. Voilà, comme ça, on pourra trouver à Ticop euh, du beurre salé pour les tartines et tout ce qu'il faut pour la raclette, euh, donc du fromage et de la charcuterie. Donc notre campagne de financement participatif se lance maintenant euh, très bientôt. On va faire toute une série de petites vidéos pour cette campagne. On a plein de gens hyper créatifs avec des idées qui fusent. Suivez-nous, restez connectés et donnez pour nos frigos.